Okay. Voilà, donc c'est Mireille là, là, concernant la, la crise de SOSG. Bonjour oui. madame, comment euh, allez-vous Ça va très bien monsieur, et vous-même Oui, ça va, va. Ça, voilà. ça va, ça va, ça va, il Donc euh, maintenant là, vous voulez porter euh, un complément T'as sur ce vient Oui, donc euh, voilà, on est une plateforme d'écoute qui se situe à Bellefontaine et on fait euh, de l'écoute pour des personnes qui sont en détresse euh, psychologique, euh, euh, comment dire, euh, en crise suicidaire et tout ça. Donc on, on fait des écoutes, des personnes qui ont été violées, qui portent l'inceste. D'accord Et euh, en ce moment, on embauche. Donc euh, les personnes passent, laissent leur nom, leur prénom, et puis notre euh, président les contacte. Et il faut trois jours de formation, et ensuite eh ben, ils sont bénévoles à SOS Clim à Bellefontaine, dans le à Belle Donc vous avez parlé d'embauche, de, et après vous parlez bénévolat. Oui, pas, mais c'est du bénévolat. On, on embauche, on cherche des personnes pour les, on cherche des personnes pour les, les écoutants, quoi. Ah, d'accord. Voilà. Donc, Mais c'est ouais. du bénévolat. Bénévolat, oui. Oh. Mais vous avez parlé d'embauche avant, hein, ça... Oui, oh, du... ben, c'est une trompaison. Ah, <rire> <rire> ok, madame. Eh ben, c'est gentil. On a bien voilà. entendu. D'accord. Euh, on vous souhaite pas de bonnes choses pour la continuité. D'accord. Euh, tout ça va se passer Ben, oui, oui, bien sûr. Et... Oh là, là. Excusez-moi. Non, non. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Ben, passez une très bonne journée. Et puis, merci pour euh, l'écoute. C'est gentil madame. Voilà. Au plaisir, c'est à Dieu, ma D'accord, merci. merci.